Terrain midi, comme le gérant du four. Pas dans la bibi, mais dans des salles, ma J'ai cherché une jolie qui sera me rendre doux, me Me des coups si je pas en Rester solo toute ma vie, ça devient naze. je deviens des beaux chars, un peu comme naze. Moi j'ai tout fait pour pouvoir quitter la maison oh. Mais le sale me suit, mon train de vie n'est pas net. Tu dis que tu m'aimes, est-ce que vas-tu l'assumer? Mais j'veux pas plus que les mots, donc me fais pas de de promesses Joli bébé M'a fait le tour du monde Mais avant il font cela dans mes cheveux. Oh, je m'en cache pas, je me demande Si c'est toi la bonne Quand oh, j'avais rien t'es resté à mes décors Je vois à deux rouler toute la night Quand tout Paris Vira venu monter Et des autres filles j'en ai vu rien à faire Je suis dans un monde Où c'est pas mon monde Pour te trouver j'ai mis du time Donc Faire de toi ma madame Mais avant il faut que je brasse Pour assurer notre avenir yeah. D'où je viens c'est Baltimore Quand le frigo vite c'est normal Quand charbonne trois fois plus Comme si c'était normal Mais bien tout ami que j'ai rêve depuis môme C'est peut-être le moment hey. Quand je suis au stup Toi tu crois que je t'ignore Je suis pas dans la stupe T'inquiète pas mi amor hey. Je suis dans la zig, J'ai déjà fait ce qu'il est j'ai fais ce qu'il y a des problèmes Joli bébé, me faire le tour du monde Et avant il faut se dans mes cheveux. Je m'engage pas, je me demande si c'est toi la bonne Moi j'avais rien de rester à mes décors j'me vois hâte de rouler toute la night Dans tout Paris, vers avenue monter Et des autres filles, j'en ai plus rien à faire Je suis dans un monde, où c'est toi mon monde je vois à deux rouler toute la night Paris vers Avenue Montaigne et des autres filles, j'en ai plus rien à faire. J'suis dans un mode où c'est toi, mon mode.